Hey, salut le kicker Grosse dédicace à la prode Ouais, ouais, ouais Souvent perdu dans ma pensée Souvent perdu dans ma pensée, par peur de m'emporter Je ne dis pas les choses et me referme sur moi-même Quand je pète les peaux, reste à l'écart C'est mieux, t'as toujours à pont au fond du J'aimerais changer, mais ma vie n'est pas sans problème Je refais surface, as tu me pardonner l'or passé, j'en fais bien trop de galère Loin de ma réalité, dans la musique, je me libère Oui, je mets pas tout sur un petit m'en sorcelle Demain, le jour ne sera pas le même Noyé, dans ma police, ce soir, je quitte le pique de sang-faire Et le ce système, j'empile les cadavres En devenir l'ombre de moi-même du père dans un labyrinthe sans issue, le solitaire n'a plus de repères Stress, pas, sur la pote, je me libère sans haine plus, de ma pensée Je reste positif, depuis petit, antistatique, instinct sauvage, créatif, imaginaire Souvent critique, tout comme poco, je me suis du père dans bien trop de galère Mais je persévère, depuis petit, antistatique, instinct sauvage, créatif, imaginaire Souvent critique, tout comme poco, je me suis du père dans bien trop de galère Mais je persévère, eh, eh, minuit tout petit, je me fait unique, dans des de cette réalité, où ouais, elle ne doutait le profit La corruption va même son effigie Allez vas-y, suffit le coup de la vie Et puis sans cesse, toujours sans s'arrêter Le temps passe, faut avancer, s'adapter Anticiper les coutures, continuer de persévérer Pour qu'essayer, rester positif, même vénère Il ne faut jamais plier, dur de tenir Chez certains, c'est une tout en artiste. Je pique la bite, sans conseil à donner Vénère, pour sur l'instru je lâche la pensée Pour passer du mal, avec de sans polémiquer Pour persévérer, positif, mal même la labyrinthe, quoi euh, qu'il arrive il ne faut pas déraper rude my une vie insolite sur un coup de tête comme un éclair qui peut briller Du plus petit antistatique l'asta sauvage au créatif imaginaire euh, souvent critique tout comme beaucoup je me suis du perds dans bien trop de galère euh, mais je persévère euh, depuis petit antistatique l'asta sauvage au créatif imaginaire euh, souvent critique tout comme beaucoup je me suis du perdant bien trop de galère euh, mais je persévère euh, Seule ma femme ma flamme je me canaliser, il faut que je m'apaise enferme sur moi-même, sur kicker, j'arrive à me libérer, Gueule de chantier autocrafassé, et voir que selon l'humeur, sur une croix, de te tracons. flamme aux flammes, flamme dans le flou de malade, dans le pocjal, et hey, ouais, je customise, sans sommation je te lâche un feast maison, sans aucune raison, juste par passion, je te lâche l'instant sauvage, crime me animal, bug, et sur son passage, Cannibal musical, où j'étais, voir les les de Armoire, Mark, phénoménal. Barré. J'ai cherché un blog, fricusseur d'un nouvel air, j'y tiens des songes. Puis après, puis j'augmente la vibe. Eh, eh j'augmente, j'augmente la vibe. Depuis petit, antistatique, l'instant sauvage, créatif, imaginaire. Souvent critique, toujours peu beaucoup. Je me suis du perdant, bien un de galère. Mais je persévère. Depuis petit, antistatique, l'instant sauvage, créatif, imaginaire. Souvent critique, tout comme beaucoup. Je me suis du perdant, bien un de galère. Mais, mais, mais, mais j'persévère Eh, hey, spécial kicker, rose t'éticasse Eh, hey, rose à la prod Simère à tous ceux qui laissent les commentaires Rien que pour le kiff je libère L'éruption musicale Ça sort mes ça sort mes nerfs L'inéaire, -er, pied cool dans mes veines Rien que j'alimente la flamme La flamme t'artique la toile, la toile prend forme Eh, je recale en maîtrise